Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, on va parler de trois choses. Les collections des bibliothèques, les équipements, le fonctionnement. Alors sans plus attendre, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Les collections de l'ULB, ce sont plus de 2 millions de livres, dont les incontournables recommandés par les profs, des encyclopédies, des revues de vulgarisation, plusieurs milliers de périodiques, imprimés, plus de 13 000 documents multimédia. Mais c'est pas tout Ah non Eh non jean philippe Tu as également une bibliothèque électronique avec plus de 20 000 livres électroniques, plus de 20 000 périodiques électroniques, plus de 20 000... Des centaines de bases de données, des collections d'images, et pas pour ton album, pas nini Une Digitech de plus de 350 000 pages numérisées. Bam et Comment on peut... Alors, je suis sûr que tu vas me demander comment on peut accéder à tout ça, évidemment. Eh bien, rien de plus simple. Soit, tu viens sur le campus. Bon, ça, c'est si la situation sanitaire le permet, évidemment. Tu t'en t'entoutes bien. Soit, via EZproxy. C'est quoi, EZproxy C'est ce qui te permet de te connecter directement de chez toi en tant qu'étudiant. Et d'accéder à toutes les ressources électroniques des bibliothèques. En pyjama Eh ouais Comment on se connecte à EZ Proxy Rien de plus simple. 1. Tu vas sur le site des biblis. 2. Tu cliques sur Connexion hors campus EZ Proxy. 3. Tu introduis ton ULB ID et ton mot de passe. Boum C'est fait Bon, maintenant les équipements. Déjà, tu as le Wi-Fi et du ROM qui est présent dans toutes les bibliothèques de l'ULB. Comment s'y connecter Simple. Ton login, c'est ton ULB ID. ULB.AC.BE. Tu mets bien le AC. Donc, tu fais attention parce que ce n'est pas ton adresse mail ULB usuelle. Ensuite, les machines multifonctions, photocopieuses, scanners, imprimantes sont également présentes dans les principales biblies. Tu, tu te doutes que vu le setup que j'ai fait, je n'en ai pas une derrière moi. Bien sûr. te remerciant, je suis un étudiant. Ou te, ou tire. Mais aussi des espaces de travail individuels, de groupe et des espaces d'études, d'études silencieuses. Maintenant, le fonctionnement. Je dois m'inscrire aux bibliothèques Non, en tant qu'étudiant de l'ULB, c'est automatique. Ta carte d'étudiant, c'est ta carte de lecteur. Donc ne la perds pas. Sinon, 1. Bah, tu vas pas pouvoir emprunter de livres. 2. Si tu as des livres et que tu ne sais pas les ramener, bah, tu vas avoir une amende. Et ta carte de lecteur, bah, elle est valable jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. Comment emprunter un ouvrage Pour les ouvrages en libre accès, tu tends le bras et tu le prends. Sauf ceux avec une gommette rouge. Ceux-là, ils bougent pas. Ensuite, tu vas au comptoir Sésame. C'est le nom du comptoir de prêt. Ces armes, ouvre-moi! Noni! Ou tu vas à l'automate de prêt, s'il y en a un dans la bibliothèque. Attention, le prêt est totalement gratuit. Mais si tu as du retard, tu recevras une amende. Donc, en BA1, tu peux emprunter jusqu'à 4 ouvrages d'un coup. En master, ça passe à 10. Ça va, tu me suis? Pour le retour des livres, ça se fait sur place. Ou dans le coffre de retour des ouvrages, s'il y en a un dans ta bibliothèque. Mais si tu veux renouveler tes emprunts, tu peux le faire via Cible Plus en t'identifiant à l'aide de ton ULB-ID et de ton mot de passe ULB suite maintenant de la carte de photocopie Déjà, elle est multi-usage. D'une part, tu peux t'en servir pour faire des photocopies, des scans et des impressions. Mais si tu te rends sur mon ULB, dans mes services, puis dans informatique, tu auras accès à certains locaux et bâtiments. Mais en plus, toujours sur mon ULB, tu peux te rendre dans accès campus et mobilité. Et là, tu peux aussi l'activer comme carte de parking pour les voitures ou les vélos. Tu veux étudier à la bibli c'est possible. Mais tu dois vérifier qu'il reste de la place. Pour ça, il y a deux méthodes. Soit tu vas directement sur le site des biblies dans service, horaire, taux d'occupation. Soit tu es né après 2002 et tu télécharges l'app Affluence sur ton smartphone. Mais fais bien attention de valider ta réservation. Sinon, tu risques de voir quelqu'un de plus attentif que toi, assis de plein droit à la place que tu pensais avoir réservée. Toujours si la situation sanitaire le permet. Il est désormais temps de t'expliquer comment te connecter à Cible Plus, l'outil de recherche des bibliothèques et comment faire tes recherches. 1 tu te connectes à cette adresse. Mais si tu veux, tu peux aussi trouver un lien directement sur le site des bibli. 2. Tu introduis ton... Nuel et ton mot de passe. C'est bien, je vois que tu suis. Bim, t'es identifié. Tu peux maintenant effectuer ta recherche à l'aide de mots-clés, en recherche simple ou utiliser la recherche avancée. On va maintenant chercher un livre. Pourquoi pas, liberté économique et responsable... Pourquoi pas, Harry Potter and International Relations. Pour le coup, le début du titre suffit. Pam, il est là. Je vois qu'il est disponible, car il est écrit disponible en vert. S'il avait été emprunté, il serait écrit non disponible en gris. Tu cliques sur le titre, tu vois qu'il est à la BSH au sixième niveau. Il est malgré tout toujours utile de vérifier dans quelle bibli l'ouvrage est disponible. Sa cote est 6 NIV 823.9 Raul ZN. Ça correspond au niveau suivi d'une cote numérique correspondant à une thématique spécifique puis les quatre premières lettres du nom de l'auteur. Quand tu cliques sur l'exemplaire, tu vois que tu peux l'emprunter pour deux semaines. Si tu ne comprends pas la localisation, tu peux cliquer sur localiser. Tu vas ensuite le chercher en rayon et tu te rends au comptoir Sésame ou à l'automate de prêt pour l'emprunter. Si maintenant tu vois qu'un ouvrage est en silo, ça veut dire que tu ne peux pas aller le chercher toi-même. Tu dois donc faire la demande d'emprunt en ligne, puis te rendre au comptoir Sésame lorsque tu reçois un mail pour t'avertir qu'il est disponible. Tu cliques sur demande slash réservation, puis sur envoyer la demande. Le temps d'attente pour la BSH est de maximum 1h30, et, et l'ouvrage est gardé pour toi pendant 6 jours. Pour les livres en silo, les exemplaires sont empruntables 30 jours. Admettons que tu sois un peu juste avec un emprunt de 15 jours. Tu cliques sur ton nom en haut à droite, puis sur mes prêts, et tu vois la date supposée de retour du ou des ouvrages. Là, tu coches uniquement l'ouvrage qui t'intéresse, ou alors la totalité de ceux-ci, et tu peux prolonger jusqu'à 3 fois la durée initiale, c'est-à-dire 45 jours pour les ouvrages empruntables 15 jours, et trois mois pour ceux empruntables un mois. Mais il y a trois cas de figure dans lequel tu ne pourras pas le renouveler. Cas numéro 1, tu as atteint le quota maximum de renouvellement. Cas numéro 2, l'ouvrage que tu veux réserver a déjà été réservé par quelqu'un qui a vu qu'il était en prêt. Cas numéro 3, tu as atteint un certain montant d'amende. Dans ce cas là, tu dois d'abord te présenter au comptoir Sésame pour le régler. Avant de te laisser, on va faire un dernier petit point sur les automates de prêt et le mot de passe pour pouvoir les utiliser. Car pour une fois, il n'a rien à voir avec ton mot de passe ULB. En haut à droite, tu cliques sur informations personnelles et sur modifier le mot de passe. C'est tout. Ah tu es désormais aussi paré qu'un spartiate à la bataille des thermopiles. Et crois-moi, ces automates, ils sont vachement pratiques quand il y a une énorme file au comptoir de près et que tu vas bientôt rater ton train. Ou que le comptoir est fermé mais que tu as quand même besoin d'un bouquin. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé et que tu comprendrais déjà mieux le fonctionnement des bibliothèques. Si jamais tu veux retrouver certaines de ces infos, n'hésite pas à consulter le site internet des bibliothèques. Je te mets le lien dans la description, ne t'en fais pas. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux. Là aussi, je te mets les liens dans la description. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo, surtout si tu connais des gens qui sont perdus. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble. Tchuss